pour blessure vous l'avez tous compris et c'est dommage pour le spectacle d'abord c'est un joueur qu'on aime évoluer avec une classe naturelle que le bon Dieu et son travail lui a donné il apporte un peu de un peu de génie juste à le voir évoluer le jeune Chita osama qui reprendra nous espérons que lui, rapidement, l'exercice allait un bon déboulé. Maintenant, il, est bien, il vient de, de le réussir. Euh, le joueur Rittel qui euh, finalement le perd, il s'est empêtré à la recherche d'un camarade qui n'est pas venu, évidemment. Les appels de balles se font rares pour le porteur euh, du ballon du côté du MCA. Rittel étant jeune, il ne voulait pas le perdre, ce ballon, mais on le voyait en train de chercher désespérément à offrir une passe à ses camarades. Il était entouré de trois adversaires qui n'attendaient qu'à ce qu'ils perdent le cuir ce qui est arrivé ce sont des séquences euh, significatives de, de la qualité de, ce, de cette rencontre la qualité collective très très très rare de temps en temps une escarmouche pour les rouges une autre pour euh, les verts mais ce n'est pas constant c'est à dire dans, dans son uniformité ce match ne produit pas beaucoup de jeux. ça c'est essentiel à dire euh, il n'y a pas beaucoup de latitude offensive très peu d'arguments personnels même si à Wedge Deradja Mokted surtout le frappeur qui n'a pas eu donc l'occasion euh, d'un coup franc à, à partir de euh, maximum 20 mètres ainsi que de l'autre côté, Orbi, l'autre tireur de service. L Arbi Kamel qui vient de sortir et Berabla, Beradja qui ont entre guillemets vieilli, ne produisent plus des étincelles pour apporter le charme à cette rencontre qui relève du grand classique algérien en termes de football. 38 minutes de jeu, nous nous assoumis dans la 38 minutes. Azri, Mordet en avant pour Boucherit Antar. On cherche maintenant la précision, c'est mieux, il vaut mieux aller lentement pour nous offrir du jeu, c'est ça. Créer des jaillissements, on n'en a pas vu. Une seule fois du côté du Mouloudia de Rang avec le débordement à gauche tout à l'heure de Baramla. Après-midi tranquille, aussi bien pour Shaushi Fouzi que pour Natesh Abdraouf, Le désormais archi-titulaire du Mouloudia Club de Rang en remplacement de Belarbi Abdallah qui avait occupé les, les, les, et défendu les, les filets le plus clair du temps en début d'exercice. Il est technique, Ritter hein, on l'a vu maintenant sur ce dribble chaloupé face à deux adversaires. Il a donné même une passe en profondeur très intelligente, mais en face, ils avaient compris l'intention de Ritter. Regardez son contrôle de balle, précieux, pas mal comme futur grand joueur. Regardez, très instantané, spontané dans le jeu, Fritel. et le ballon va revenir sur la gauche avec Pembraim, ben Sofiane. Allez, la paire centrale, Peschini et Demo, ils font le ménage pour l'instant, ils ont réussi. Chérif el également, qui euh, apporte le, le, le charme de, de sa technique. C'est le frère euh, de qui euh, vous savez, Chérif euh, El-Wazani, Hichem. L'autre euh, plus jeune joueur de cette euh, rencontre, il est né en 1996, exactement comme son adversaire Halemi Arreda. Et Alamia est plus jeune que lui de 8 mois. L'un est né en août 1996 Chérif Lifelouisani.